Quelle est la signification des heures jumelles Pourquoi est-ce que tu tombes dessus constamment, sans le faire exprès, sans que ça soit volontaire Pourquoi est-ce que ça a lieu Est-ce qu'il y a un sens à cette expérience que tu fais Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu tombes sur ces heures à répétition Dans la vidéo d'aujourd'hui, je me propose de t'apporter la réponse à ce phénomène. On va voir euh, si c'est un phénomène qui est rationnel et qui peut s'expliquer de manière logique, cartésienne, ou si au contraire il y aurait une explication plus irrationnelle, spirituelle, religieuse. On va voir tout ça dans la vidéo, donc ça va être une vidéo assez longue, assez dense. Euh, on pourrait penser que c'est un sujet euh, anodin, anecdotique, mais en fait il y a une profondeur, euh, euh, il y a une grande profondeur derrière ces heures jumelles, derrière ce phénomène, à vrai dire. Donc j'aimerais... Euh, Essayer de, de contribuer à ton expérience en t'apportant la réponse la plus poussée, la plus aboutie possible. J'ai déjà tourné il y, a, il y a longtemps maintenant une vidéo sur ma chaîne euh, qui s'appelait pareil, la signification des heures jumelles. C'était peut-être ma pire vidéo. <rire> Je n'avais pas euh, encore mûri, encore euh, réfléchi, structuré, euh, cheminé pour pouvoir en apporter une meilleure explication et euh, ben, j'espère... Euh, J'espère aujourd'hui que tu trouveras satisfaction avec la réponse que je vais apporter. Évidemment, c'est mon point de vue, ma perspective. Euh, voilà, Ne prends que ce qui résonne pour toi. Laisse de côté ce qui te semble pas juste ou euh, qui te met mal à l'aise. Il hein, n'y a aucun souci avec ça. En tout cas, voilà par quoi on va commencer. Euh, Est-ce que ce phénomène des heures jumelles a un sens Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ça se produit pour toi Ma réponse est oui. Ça n'est pas anodin. Et si tu es euh, aujourd'hui sur YouTube en train de chercher une réponse à ce phénomène c'est pas pour rien il y a des chances que en ce moment dans ton expérience subjective de la réalité euh, il y ait euh, une ouverture une brèche possible un questionnement tu es en train de questionner ta réalité et ça c'est la meilleure chose qu'on puisse faire à mon sens parce que c'est vrai, au final, si on regarde, on est en train de faire une expérience qui est matérielle, qui est physique, on a un corps, ce corps nous permet d'interagir avec des objets, avec d'autres personnes, euh, et on pourrait finalement euh, s'en tenir là. On pourrait imaginer qu'on est en train de vivre une expérience qui est matérielle, euh, c'est d'ailleurs ce qui est défendu par le paradigme matérialiste, donc le paradigme matérialiste, ça part d'une supposition, je sais que je ne vais pas me faire beaucoup de copains et d'amis en disant ça, mais ça part d'une supposition, parce que ça n'est pas aujourd'hui avéré par la, par la science, que le cerveau, notre cerveau, donc notre corps, mais en tout cas notre cerveau, est à l'origine de notre conscience. Donc ça c'est une affirmation, parce qu'aujourd'hui euh, il n'y a aucune étude, aucune réelle, aucun réel élément qui permette d'affirmer, de pouvoir prétendre que c'est une certitude, que c'est la vérité. C'est une croyance. C'est une croyance, et donc le paradigme matérialiste part du principe que c'est mon corps qui fait que je suis conscient maintenant, qu'en fait je me trouve en tant qu'individu, en tant qu'objet physique, dans un monde physique, matériel, que je suis né à un moment donné, et que je vais mourir à un autre moment donné, euh, et puis bah, qu'entre-temps il y a la vie. Il voilà. n'y a pas vraiment de, de raison pour laquelle ça a lieu, il n'y a pas vraiment non plus d'explication euh, de la raison pour laquelle c'est moi qui fais cette expérience, on se rend bien compte que c'est une expérience qui est au final subjective de la réalité, elle n'est pas objective comme on voudrait, le, on voudrait le penser, on voudrait le croire, ou comme ça pourrait nous, euh, que, ça pourrait nous faciliter les choses finalement, de penser qu'en fait on se trouve dans un univers qui a des règles, des principes, la méthode scientifique va nous permettre à un moment donné de tout bien comprendre, c'est juste une question de temps en réalité, si on s'en réfère à son expérience directe de la réalité, cette expérience de la réalité a toujours été subjective. C'est-à-dire que depuis ma naissance, depuis le moment où j'ai commencé à devenir conscient de moi-même, euh, bah, c'est mon expérience de la réalité. Voilà. Ça a lieu à travers moi. Euh, c'est moi qui vis cette expérience, ce n'est pas toi. On n'a pas la même, euh, la même expérience de la réalité à cet instant. Euh, t. je peux, même si je suis parfaitement honnête avec moi-même, je peux juste en fait m'en tenir à, à la réalité de ma propre expérience subjective. Je ne peux jamais en sortir, je ne peux jamais quitter cette expérience qui est la mienne pour aller voir, percevoir ce que toi tu perçois que tu, et que tu vis, que tu expérimentes de ton côté dans ta propre expérience subjective. Je fais, <rire> fais moi-même une supposition je, je pars du principe que tu es conscient, <rire> alors que si je m'en tiens vraiment aux éléments qui sont à ma disposition, là je ne perçois qu'une seule conscience, la mienne, je ne perçois qu'un seul corps euh, que j'associe à moi, en tout cas avec lequel je peux interagir, mais si je suis parfaitement honnête, il y a tout un tas de mécanismes qui, ont, qui, ont, qui sont à l'œuvre en cet instant, sur lesquels je n'ai aucun contrôle, mes cellules communiquent, il y a des échanges gazeux, etc., mon cœur bat sans que je lui dise, vas-y mon poulet, euh, bah on a besoin que tu battes. Non, ça a lieu, c'est comme ça, c'est géré par mon corps, euh, et je ne suis pas euh, l'acteur principal euh, de ces mécanismes. Ils ont lieu, c'est tout. Voilà. Dans ma propre expérience, ils ont lieu et ils sont observables. C'est un point important. Donc bon, tu te dis, mais voilà, il se lance dans une longue introduction pour nous parler d'un truc, et c'est voilà, quoi le rapport Où est-ce que tu vas en venir, Tony J'y viens. C'est un sujet qui est, donc les heures jumelles, beaucoup trop complexe, <rire> euh, au final, pour, être, pour que je te balance comme ça la signification. Et puis je te dis, vas-y, démerde-toi avec ça, fais-en ce que tu veux. Euh, après tout ça, ne me regarde pas. Voilà la réponse. Et puis, euh, puis débrouille-toi. Euh, mon but, c'est d'essayer de faire avec ma chaîne YouTube de la vulgarisation sur le développement personnel et la spiritualité. Donc c'est quelque part d'essayer d'être un minimum pédagogue. C'est qu'il y a un cheminement, il y a un cheminement. Je vais essayer de prendre en compte d'à peu près là où tu en es, même si je, je l'ignore. Euh, mais je pars du principe que cette vidéo devrait pouvoir apporter satisfaction à quelqu'un comme moi qui était sceptique, athée, cartésien, rationnel, mais qui vivrait le phénomène avec insistance et qui commencera à se poser des questions. Voilà, c'est un peu dans cette optique que je te tourne cette vidéo. J'aimerais pouvoir répondre à toutes les objections qui vont survenir pour cette personne sceptique, qui fait l'expérience directe de tomber constamment sur des heures jumelles, sans faire exprès, sans le vouloir. Voilà. Alors donc, forcément, il y a... Tu, tu vois, il y a, il, y a, il y a des choses à dire. On ne peut pas rentrer comme ça, direct, dans le vif du sujet, mais je prépare le terrain, tout simplement. Alors donc, cette réalité est subjective. Et si elle est subjective... Euh, ben, ce qui est intéressant de voir, c'est que mes croyances, mes certitudes, ce sont les miennes. Ça ne veut pas dire que ce sont des faits. Et ça, c'est un problème qu'on retrouve chez l'être humain, que j'ai retrouvé chez moi et que je retrouve chez mes contemporains. C'est que nos croyances sont considérées comme des faits, comme des faits avérés. Je considère que parce que je crois à quelque chose, c'est la vérité. Mais dans le développement personnel, on en parle beaucoup. Il y a la notion de croyance limitante, c'est-à-dire que c'est une croyance que je vais faire mienne, à laquelle je vais adh adhérer, mais qui euh, va limiter mon expérience et qui va éventuellement, d'ailleurs, euh, m'empêcher d'avoir accès à la vérité. Je vais simplement croire tellement fort à quelque chose que ça va devenir vrai pour moi. Pourquoi ce, ce, ce phénomène de désillusion euh, personnelle a lieu parce que mon expérience de la réalité est subjective, et l'a toujours été et le sera toujours. C'est-à-dire que mes croyances participent activement au regard que je porte sur ma réalité. Si je crois que Dieu existe, ça n'est pas la même chose que si je crois que Dieu n'existe pas. Et là, je sais qu'il y a souvent des personnes qui se considèrent comme agnostiques, par exemple, parce que c'est un thème, autant aller directement sur le sujet de l'existence ou non de Dieu, parce que... C'est le plus stimulant, je trouve, à débattre. Euh, bah, une personne agnostique, sceptique, va dire, écoute, non, non, là, tu es en train d'aller trop loin, Tony. Moi, je ne suis pas du tout en train de prétendre que Dieu existe ou Dieu n'existe pas, je n'en sais rien. Et étant donné que je n'ai pas de preuves de l'un ou de l'autre, je suspends mon jugement. Et donc, je regarde ma réalité à travers un filtre qui est neutre. Je n'ai pas de croyance sur la question. Je suis dénué de croyance. Ça, c'est très beau. C'est un postulat qu'on retrouve chez les sceptiques, les esthéticiens contemporains, et depuis toujours, c'est des personnes qui affirment qu'elles n'ont pas de croyance, qu'elles sont capables de suspendre la croyance. Et même si c'est terriblement séduisant d'un point de vue intellectuel, que d'imaginer qu'on puisse transcender, ou en tout cas ne pas être affecté par une, par une croyance, je fais des liaisons là où il n'y en a pas besoin, euh, c'est stimulant intellectuellement, c'est très beau, c'est très noble, mais en fait ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité, parce qu'il est impossible de regarder sa réalité sans avoir une croyance. Sur un sujet aussi capital, aussi important que Dieu existe ou Dieu n'existe pas, même si tu doutes, ben en fait c'est comme si tu activais, tu cochais une case dans tes croyances sur le fait que Dieu n'existe pas. Tu ne crois pas que Dieu existe, tu ne sais pas trop, bon bah tu pars du principe que Dieu n'existe pas. Tu vas peut-être éventuellement te dire qu'à partir du moment où tu auras une preuve, à partir de ce moment-là, pourquoi pas, vu que tu es assez mitigé, assez partagé, tu entameras, euh, tu n'es pas fermé d'esprit, tu te considères comme assez ouvert. À partir du moment où tu auras des preuves, euh, c'est cartésien, tu auras des preuves, tu pourras commencer à, à y croire. Si on te demande est-ce que tu crois en Dieu aujourd'hui, non. Je n'ai pas de preuves, je n'ai pas de raison de croire. Mais il y a ces heures jumelles, ces heures jumelles qui frappent. Constamment, régulièrement, et qui t'emmerdent un peu peut-être, déjà, <rire> qui ont commencé à infecter ta réalité. Je vais prendre une métaphore, ça m'embête un peu de le faire, mais comment ne pas utiliser ce film, comment ne pas utiliser cette analogie, parce qu'elle est très bien trouvée, elle est très pertinente, elle a été utilisée beaucoup par les milieux conspirationnistes, alors évidemment je mets des normes pincettes, ce n'est pas dans ce sens-là que j'utilise cette métaphore, cette analogie et la comparaison avec ce film et le phénomène des heures jumelles, mais je vais te parler rapidement du film Matrix avec Kenny Reeves. Dans ce film, si tu ne l'as pas vu, bon, c'est un film qui date maintenant, mais je t'invite à le voir, euh, dans ce film, Neo, le personnage principal, vit dans une simulation, une simulation intelligente dans laquelle il n'a pas conscience, donc une matrice, il n'en a pas conscience. Et puis un jour, il s'éveille, il s'en rend compte. Et il a un choix qui lui est proposé avant d'aller plus loin, c'est de faire le choix de la pilule rouge ou de la pilule bleue. Voilà, il y a un choix de, tu restes dans tes certitudes, tu restes en sommeil, tu restes dans la matrice, ou alors tu prends la, la pilule rouge, et là tu vas au fond du terrier d'Alice au Pays des Merveilles, tu suis le lapin blanc, tu, tu, tu, tu, tu dépasses finalement certaines croyances, certaines certitudes, en tout cas tu t'engages dans un chemin... <rire> Euh, bah, mystérieux parce qu'on ne sait pas au final ce qui va se trouver derrière en tout cas Néo au moment où il, il absorbe cette pilule rouge euh, il a une phase où il ne sait pas ce qui va se produire derrière, il ne sait pas à quoi il va s'ouvrir c'est ça qui est intéressant avec ce phénomène des heures jumelles c'est que si tu te souviens du film si tu ne l'as pas vu, bon, bah, voilà, je t'inviterai à le voir ça fera plus écho mais pour, pour, pour toi si tu l'as vu avant que Néo se rendre compte qu'il se trouve dans une matrice, dans une simulation intelligente, il va y avoir des bugs, ce qu'on appelle des bugs de réalité. C'est-à-dire qu'il va y avoir des phénomènes anormaux, ou en tout cas suffisamment perturbants pour attirer son attention, et le faire questionner sa réalité. Au-delà de simplement questionner sa réalité, ça va le faire questionner ses croyances sur sa réalité. C'est pour ça que j'ai parlé de la réalité subjective, que j'ai parlé de nos croyances et de l'influence de nos croyances sur notre réalité subjective. C'est-à-dire qu'à un moment, ce phénomène va être tellement insistant, tellement présent, et euh, on ne peut pas le nier, on ne peut pas ne pas voir que c'est là. L'expérience est directe, c'est un fait. Les faits sont toujours voués à interprétation. Quand quelque chose se produit, les gens font des interprétations. C'est le propre de la vie humaine. Pourquoi Parce que nous vivons chacun et chacune des expériences subjectives de la réalité. Donc à partir du moment où un événement nous est présenté, un fait, objectif, <rire> un fait, nous allons faire une interprétation personnelle. Nous allons euh, euh, observer ce fait. À la lumière de nos croyances, à la lumière de nos certitudes, à la lumière des expériences que nous avons pu vivre dans le passé, à la lumière de notre niveau de conscience, je dirais, nous allons euh, interpréter ce fait, cet événement. Est-ce la vérité bah, euh, Pas forcément. Tu as peut-être déjà fait l'expérience dans ta vie de croire à quelque chose très fort et de te rendre compte que tu t'étais planté, que tu t'étais trompé, qu'on t'avait menti. Je vais prendre un autre exemple qui va certainement te parler, mais bon, j'espère que tu as dépassé l'âge pour ne pas que je te spoil et que je te gâche ce petit moment de magie de l'enfance. Mais évidemment, tu ne regardes pas cette vidéo si tu as un enfant, soyons, soyons honnêtes cinq minutes, on va parler du Père Noël. Donc euh, voilà, évidemment, fais attention qu'il n'y ait pas dans ton environnement direct des, des personnes d'un de, jeune âge que je pourrais choquer avec les propos que je vais tenir. Maintenant que ce disclaimer est posé, euh, le Père Noël, tu y as cru. Tu y as cru pendant une période donnée. Pourquoi Parce qu'on t'a conditionné à y croire. On t'a conditionné à y croire parce que c'est tra une tradition, ça fait partie de notre culture. Alors ça dépend évidemment de quel pays tu viens, et de quel, euh, à, la, à quelle tradition tu appartiens, Voilà évidemment. Hein. Mais euh, si tu es euh, une personne qui vit en France, euh, ou même euh, si tu es dans un pays francophone, il y a des chances que tu fêtes Noël, en tout cas que ce soit un événement euh, euh, un événement. Et donc que le Père Noël, pour toi, soit une personnalité euh, euh, qui te parle. On t'a probablement conditionné à y croire, tout comme on m'a conditionné à y croire. Dès que je suis petit, on m'a parlé de cette histoire de Noël. Il y, y, y a eu tout de suite, aussitôt, en plus je suis né en décembre, donc il y a eu aussitôt une exposition à ce phénomène, à cette fête, qui est la fête de Noël, et donc au personnage qui est le Père Noël. Il y a tout un folklore derrière, cette tradition L'idée c'est que bah, les enfants reçoivent des cadeaux du Père Noël, ils doivent être sages, ils doivent bien se comporter, ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans les religions, hein, quelque part, et puis bon, Noël, la naissance du Christ, etc. Enfin voilà, tout ça est quand même très lié. Euh, mais donc, du coup, euh, tu as cru au Père Noël, et puis tu t'es rendu compte, peut-être, ça qui est intéressant, par toi-même, ou parce qu'on te l'a dit, ou parce qu'on t'a avoué, donc... Euh, si c'est par toi-même, c'est parce que tu t'es rendu compte qu'il y avait des dissonances, des bugs, des incohérences, ou parce que tes amis à l'école, tes copains, euh, où tu as surpris des conversations, tu as compris, tu as percuté, où on t'a dit que c'était de la connerie, que ça n'existait pas, que le Père Noël n'existait pas vraiment. C'était une, une invention, une invention humaine. Euh, Qu'en fait, c'était tes parents qui achetaient tes cadeaux, en tout cas, euh, personne qui s'occupait de toi. Ça n'existe pas, il n'y a personne qui vit au Pôle Nord, tu pourrais te lancer dans une expédition, tu ne trouverais personne au Pôle Nord avec des lutins partout en train de fabriquer des jouets, les jouets sont fabriqués par des usines, fabriqués par des gens, des machines, il n'y a rien de magique là-dedans. Derrière ce Père Noël, derrière ces cadeaux au pied du sapin, il n'y a finalement rien de magique, c'est tes parents qui ont utilisé l'argent qu'ils ont gagné en travaillant. Ils l'ont dépensé dans des objets. Ces objets ont été emballés certainement par eux-mêmes ou dans les magasins pour être mis au pied du sapin et faire perdurer la magie. Il y a quand même une belle intention derrière. Hein. Je ne suis pas en train de casser le mythe de Noël, mais il y a une intention qui est louable, celle de faire durer la magie. Parce qu'eux-mêmes, en tant qu'enfants, ont certainement cru au Père Noël. On leur a raconté l'histoire du Père Noël. C'est comme la petite souris. Voilà, il y a tout un tas d'histoires comme ça qui sont... Fausse, mais à un moment donné, on y a cru, et je ne m'exclus pas là-dedans, j'ai cru très fort au Père Noël. La dernière option, lisez, c'est euh, euh, qu'on te l'avoue, tes parents qui, à un moment donné, euh, estiment que tu es en âge de comprendre, et donc on te l'avoue. En fait, le Père Noël n'existe pas, c'était nous depuis le départ. Ah, le twist, bim, <rire> sixième sens, retournement de situation. C'est quoi ce bazar Je ne m'y attendais pas, parce que j'y croyais très fort, et coup de théâtre En fait, c'était les parents depuis le départ. Waouh Ça, pour un petit garçon ou une petite fille, ça peut avoir un caractère assez choquant. C'est une exposition à la vérité. Une exposition qui peut être brutale, et la vérité peut faire mal. Tu rentres chez toi, tu découvres ton compagnon ou ta compagne au lit avec quelqu'un d'autre, c'est une exposition brutale à la vérité. Ça ne fait pas plaisir, ça ne fait pas du bien. La vérité n'est pas là pour nous, nous satisfaire. Ce n'est pas son but. La vérité, elle est, c'est tout. Il <rire> n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'interprétation. C'est la vérité. Voilà. Et On pourrait penser, mais Tony, alors, ça entre en totale contradiction à ce que tu disais au début. Parce que la réalité, la vérité, elle est objective dans ces cas-là. Si tu n'es pas au courant que ton compagnon ou ta compagne te trompe, ou si tu n'es pas au courant que le Père Noël euh, n'existe pas, en fait la, la vérité est objective. C'est-à-dire que au delà de tes perceptions personnelles et de tes croyances personnelles, il y a une, une vérité dans laquelle le Père Noël n'existe pas, dans laquelle tu es trompé, même si tu n'es pas au courant. <coughs> Pardonne-moi. Eh bien non, ce n'est pas parce qu'on intègre cet élément qui est très pertinent, et tu vois, j'y réfléchis, puisque c'est pas toi qui me le dis, c'est moi qui, c'est moi qui, c'est moi qui m'en sers. La réalité n'en demeure pas moins subjective pour autant, parce que du départ, en permanence, cette expérience, c'est moi qui l'a fait. C'est toujours mon expérience. À aucun moment, je n'en sors. La seule chose qui se produit, c'est qu'à un moment, il y a, on dira, le voile de l'illusion. Le voile du mensonge ou le voile de l'ignorance qui est levé, il y a une nouvelle compréhension qui s'effectue. Ah, tiens, je suis cocu. <rire> ah, tiens, le Père Noël n'existe pas. Et comme je le disais, ça peut être brutal. C'est une exposition brutale et frontale à la réalité, à la vérité. Voilà, ça me semble important de poser ça. Bon, Tony, euh, tu avais dit que tu posais le le cadre mais les heures jumelles à un moment ça va 5 minutes quoi j'ai pas que ça à faire que de regarder tes vidéos <rire> minute on y arrive alors comme je le disais dans ta réalité subjective s'il si, y avait je dis bien s'il y avait l'existence d'une certaine forme de transcendance si dieu Appelons-le « Dieu », même si, et ça peut-être que tu ne me connais pas encore suffisamment, mais appelons-le « Dieu », sachant que personnellement, je n'y mets pas toute la panoplie, tout, tout, tout l'habillage religieux. Quand j'utilise « Dieu je », sais, je sais ce que « moi », ça veut dire pour moi que d'utiliser ce terme. Mais pour certaines personnes, ça va les mettre très inconfortables, parce qu'elles ont une vision personnelle et subjective de « Dieu », qui n'est pas la mienne et j'ai mis d'ailleurs du temps, pour être honnête avec toi, avant de pouvoir utiliser ce mot de Dieu, euh, il m'a fallu du temps de nettoyage, il a fallu que je déblaye, que j'enlève je, euh, toutes les projections personnelles que j'avais sur ce terme, ça, ça reste juste un mot, mais regarde à quel point ce mot est fort, il donne lieu à des centaines de milliers d'interprétations personnelles et subjectives. Quand j'agite le mot « Dieu », tu n'entends ou tu ne perçois que ce que toi-même, tu penses et crois, de ce qu'est ou non Dieu. Tu n'as pas accès à ma vision personnelle et subjective de ce que pourrait être Dieu. C'est très important de s'en rendre compte. C'est comme si je dis un caniche. Bon, ben, tu as l'image d'un caniche qui apparaît peut-être dans ton esprit, mais... A aucun moment ça ne dit que c'est la même image que la mienne. C'est important de s'en rendre compte. Ce décalage peut avoir lieu, et ça donne souvent lieu à des problématiques de communication, de transmission de la connaissance, ou simplement des échanges entre les hommes. C'est que ce qui est vrai pour moi, ou ce que je veux dire, n'est pas forcément ce que tu vas comprendre et entendre. Tu vas comprendre à la lumière de ta compréhension, de tes connaissances. Et si le mot « Dieu », comme il pouvait l'être pour moi, te provoquait de l'urticaire, <coughs> peut-être que tu as déjà quitté ou tu t'apprêtes à quitter cette vidéo parce que tu es très inconfortable. Attends, mais il doit parler des heures jumelles. Pourquoi il parle de Dieu Ça n'a aucun rapport. C'est possible que tu fasses cette interprétation. J'ai envie de te montrer avec ma vidéo que les deux sont très liés. Beaucoup plus liés que tu ne le crois. Et oui, tomber sur des heures jumelles sans faire exprès, pour avoir un lien avec, lui, avec Dieu, avec la transcendance, avec qui tu es vraiment. Continuons. Donc, tomber sur des heures jumelles, qu'est-ce que c'est Je prends mon téléphone, paf, il est 11h11. Je n'étais pas en train de chercher à tomber dessus, il n'y avait pas d'action volontaire de ma part. Pourtant, ça a lieu. Ça, c'est ce que je vais appeler <coughs> un bug de réalité. Parce que ça va avoir lieu de manière régulière. Ça va avoir lieu, ça n'a rien d'extraordinaire en soi. C'est simplement des, des, des heures similaires affichées sur un écran ou sur une horloge, sur une montre. C'est simplement 14h14, 13h13, 17h17. C'est simplement deux chiffres qui se répètent. En quoi est-ce que ça aurait un rapport avec quoi que ce soit de transcendant, de divin ou je ne sais quoi, Tony Tu m'as perdu là, je ne sais pas où tu veux aller. Rappelons-nous de Neo. Pour que Neo commence à questionner sa réalité et qu'il se rende compte qu'il se trouve dans un simulateur, il faut des bugs. Et je vais te ramener aux rêves que tu peux faire la nuit. Il est possible que tu rêves la nuit. Tu t'en souviennes. Pas toujours, mais la plupart du temps, il y a des rêves qui te marquent. Et si tu es parfaitement honnête avec toi-même, tu devras reconnaître qu'il y a des rêves où tu acceptes des choses complètement improbables. Complètement irrationnel, complètement débile parfois. Genre, tu tapes la cosette avec un dragon euh, qui est en train de faire du skateboard. <rire> tu es en train de conduire une voiture, il y a ta mère euh, sur le siège passager, tu tournes le regard, tu tournes la tête, et puis là, il euh, y a Michael Jackson. <rire> Tout ça pour dire... Et, et tu vois, en plus... Euh pas du tout réagir de manière choquée ou comme tu pourrais le faire dans la vie si, enfin imagine, tu es en train de conduire, tu parles à quelqu'un, tu tournes la tête, c'est quelqu'un d'autre, tu bondirais dans ta voiture parce que tu ne t'attends à aucun moment à ce qu'un événement aussi choquant se produise. Quand tu appuies sur un interrupteur chez toi, tu t'attends à ce que la lumière s'allume. Il y a comme ça une supposition, une attente de ce qui va se produire. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que tu as déjà la croyance que quelque chose va se produire conformément à ta croyance, conformément à ce que tu crois, à ce qui est vrai pour toi. Dans le rêve, on a un niveau de conscience qui est un peu plus euh, euh, dilué. On est un peu moins frais, on va dire. On accepte de croire à des trucs fantaisistes. C'est le principe du rêve, des événements un peu farfelus, mais pourtant, euh, à aucun moment, ou très rarement, nous ne devenons lucides dans notre rêve. On accepte. Ah tiens, oui, je suis en train de parler à une otarie, elle a un petit chapeau sur la tête, très bien. Et ça ne nous choque pas parce que c'est le rêve. Ça ne nous choque pas, mais parfois, il peut arriver que dans le rêve, il se produise un événement suffisamment fort, suffisamment marquant, pour que d'un coup, tu percutes. J'utilise vraiment ce déclic-là. Mince, eureka, c'est un rêve. Et tu deviens... « Lucide dans ton rêve ». C'est un thème vraiment magnifique, le rêve lucide. J'adore cette thématique. On en reparlera peut-être plus en détail sur la chaîne. Le principe du rêve lucide est simple. C'est dans ton rêve, la nuit, alors que ton corps physique est allongé sur ton lit, ou ailleurs, tu dors. Et pendant ce rêve, alors que tu es donc dans le rêve, tu vas te rendre compte que tu rêves. Et donc tu vas rester dans le rêve, mais en devenant lucide, en devenant conscient ou consciente. Tu vas savoir que tu es en train de rêver alors même que tu es en train de rêver. Et ça, pour celui ou celle qui l'a expérimenté, ça change toute la dimension du rêve. Le rêve prend une autre tournure. On voit bien qu'on peut d'un coup accéder à un niveau de contrôle sur son rêve qui est largement supérieur au niveau habituel. Au niveau habituel, on subit le rêve parce qu'on n'a pas conscience. Il se produit des trucs et on se laisse porter par le rêve. Alors que celui ou celle qui devient lucide peut jouer avec son rêve. Et ça, c'est magnifique. Il faut l'avoir expérimenté pour voir que quand j'ai l'œil qui s'allume, là, de dire on peut jouer, c'est énorme. Ça s'appelle l'onirisme. Euh, le, ouais, euh, devenir euh, joueur lucide de son rêve, c'est extrêmement satisfaisant. Tu peux d'un coup manifester dans ton rêve une voiture de sport, un partenaire sexuel. Toutes les fantaisies sont possibles. Tu peux te mettre à, à, à, à voler. La plupart des règles physiques de ton monde matériel sont abolies. Elles sont abolies puisque c'est un rêve. Et comme tu sais que c'est un rêve, tout est possible. Tout est possible. C'est un rêve. Tout est permis. Tout est possible. Mais il y a quand même des règles dans un rêve. Tu te rends bien compte que quand tu marches dans une maison... Je prends cette image d'un autre youtubeur euh, qui s'appelle Léo Goura, qui en parlait dans une de ses vidéos et un de ses podcasts. Il disait quand vous êtes en train de rêver la nuit, euh, vous marchez dans une maison, euh, le, le sol sur lequel vous marchez, c'est du rêve. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas vraiment, ce n'est pas matériel, ce n'est pas du béton, ce n'est pas... Et pourtant, euh, il vous soutient. Vous avez vraiment l'impression de marcher comme ça sur un sol solide. Ça, c'est un point intéressant. Le rêve a des règles aussi. Le rêve euh, répond à certaines règles, assez proches, souvent, de celles du monde physique. Et puis d'un coup, euh, parfois, hop, ça s'échappe. Un dragon peut passer euh, comme ça. Euh, euh, les animaux peuvent parler. Enfin, Il y a tout un tas de, de, de phénomènes. Euh, qui sont possibles, qui deviennent possibles. Parce qu'il y a réalisation de « Ah oui, tiens, c'est un rêve. » Si c'est un rêve, alors oui, c'est possible. Je ne suis plus dans la réalité. Je ne suis plus régi, soumis par des règles physiques de ma réalité physique. OK. Pour devenir lucide dans un rêve, il faut des bugs. Il faut un déclic. Ça peut être euh, des choses très simples comme regarder ses mains. C'est très connu chez les rêveurs lucides. On regarde ses mains, on compte ses doigts, on tourne le regard... Et on recompte ses mains et ses doigts. Parfois même, il n'y a même pas besoin de tourner le regard, parce qu'on va se rendre compte tout de suite qu'on a 7 doigts, 6 doigts, 4 doigts, 12 doigts, 17 doigts. Ça n'a pas de sens. On va avoir un slogan sur un mur, tourne le regard, on regarde à nouveau ce slogan sur le mur, je parle bien sûr dans le rêve, et le slogan va avoir changé. Le message ne va plus être le même. Ça marche aussi avec les heures dans un rêve, Essaye de faire l'expérience, tu regardes l'heure qu'il est sur ta montre ou sur une horloge ou un instrument de mesure qui se trouverait dans ton rêve. Fixe-le, prends conscience de l'heure qu'il est, détourne le regard, regarde à nouveau l'heure qu'il est. Il y a des chances que le résultat que tu vas observer la deuxième fois ne sera plus cohérent. Il n'y a plus ce lien de cohérence entre ta première observation et ta deuxième. Tout comme le slogan, il n'y a plus... Il n'y a pas de cohérence. Sur un mur, si je peins avec de la... Sur le mur derrière moi, j'utilise de la peinture et je dessine une étoile, par exemple. Bah, dans les secondes qui vont suivre, même si je ferme les yeux et je me détourne de mon dessin derrière, ça restera une étoile. Mais dans un rêve, bah, dans, un, dans un rêve, tu te rendras compte que euh, le motif peut changer. Et ça peut être des éléments, des bugs de réalité. Oh, je dis bug de réalité, mais ça a lieu dans le rêve, évidemment. Et s'il si existait dans notre réalité physique, la réalité que nous partageons ensemble, et depuis laquelle je ne peux produire qu'un qu témoignage subjectif, puisque je me trouve depuis toujours dans ma propre réalité subjective, je ne peux m'en échapper. Et s'il y avait des éléments qui permettent de se réveiller de se rendre compte de quelque chose. Eh bien, les heures jumelles, c'est exactement à ça qu'elles servent. Elles peuvent servir à d'autres choses, on le verra un peu plus tard, peut-être en fin de vidéo, mais leur fonction première, c'est d'être un bug de réalité. J'insiste bien, ce phénomène, aussi anodin soit-il, en apparence, cache en fait quelque chose de beaucoup plus profond. C'est un bug de réalité. Le bug, la particularité du bug, c'est que ça va infiltrer tous les systèmes de croyances. Tu es religieux, religieuse, tu es athée, tu es sceptique, tu es scientifique, plutôt dans ton approche. Tu es agnostique, tu es euh, n'importe quoi finalement. N'importe quelle croyance que tu pourrais avoir et détenir sur ta réalité subjective, tu vas en faire l'expérience. Ça va frapper. Ça va contaminer ton expérience. Et là où je trouve que c'est très intéressant, c'est surtout pour les personnes sceptiques, cartésiennes. Pourquoi Parce que comme mes croyances sont subjectives, dans ma réalité subjective, ce sont des mots que j'utilise énormément, comme mes croyances sont personnelles, mes croyances, il faut savoir qu'elles influencent ce que j'expérimente. Je te donne un exemple simple. Si je, je me convainc moi-même que je suis malchanceux, depuis le départ, il y a des faits qui se sont produits dans ma vie, mais j'ai décidé de les interpréter, donc on voit bien que c'est quand même quelque chose d'assez personnel, c'est lié à notre état d'esprit, un sujet qui reviendra sur la, la chaîne YouTube, on se rend bien compte que, je suis capable d'interpréter des événements et de tirer des conclusions. Et cette conclusion pourrait être, si j'ai vécu suffisamment d'événements négatifs dans ma vie, « De toute façon, moi, je n'ai jamais de chance. Je suis malchanceux. Je n'ai jamais de chance. » Ah oui, d'accord. Mais est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est une croyance Eh bien, avec euh, l'étude approfondie euh, du sujet, et je t'invite à le faire, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui ne résistent pas à l'étude approfondie dans tes propres croyances. Tu te rends compte que tu as adhéré à plein d'idées, à plein de croyances, à plein de machins. Tu les as intégrées à ton système de croyances sans jamais les questionner. Parce qu'on est paresseux, parce qu'on a accepté l'autorité, on a accepté l'enseignement, le, l'éducation reçue sans jamais la questionner, parce qu'on n'était pas assez mature pour le faire et parce qu'on a ensuite été paresseux. Il y a plein de choses que tu as acceptées dans ta vie qu'on t'a enseigné et que tu... Euh, que tu encore aujourd'hui, c'est probablement euh, vrai pour moi aussi au moment où j'enregistre cette vidéo, mais des choses que tu n'as jamais requestionné des choses que tu as acceptées comme étant la vérité, parce qu'on te l'a dit, parce qu'on te l'a appris. Mais et si c'était vrai enfin, Est-ce que tu as vraiment fait la démarche de questionner ces trucs-là, à coup Est-ce qu'il pour... est qu ne pourrait pas y avoir un moment où la personne qui t'a enseigné quelque chose puisse elle-même se tromper, vu que, je le rappelle, elle se trouve dans sa propre expérience subjective de la réalité est-ce qu'elle pourrait pas s'illusionner, puis transmettre sa propre illusion Est-ce que c'est n'est pas ce que je suis en train de faire, là, au final Est-ce que tu pourrais pas te dire, mais attends, le mec est barré, le mec est convaincu que tomber sur des heures, alors que c'est statistiquement explicable, ça veut dire que Dieu existe. Non, mais laisse tomber, le mec est complètement taré. Euh, cette objection, évidemment, euh, j'y ai réfléchi, et... Ben, j'ai de quoi apporter euh, des éléments pour montrer que j'y réfléchis, pour montrer que c'est une objection euh, qui est classique. Elle est liée à tes croyances. Si tu es cartésien, athée, sceptique, tu as des croyances. Et ces croyances sont agissantes. C'est-à-dire que si tu crois qu'il n'y a aucune forme de transcendance dans ton expérience de la réalité, si tu crois que Dieu n'existe pas, que c'est une connerie, si tu associes la spiritualité d'ailleurs parce qu'on va arrêter de parler juste de Dieu, mais si tu associes la spiritualité à, euh, à des balivernes, euh, à des contes de fées, à des histoires, dans des textes, etc., des, des, des, des, des, des, des fantaisies, quoi, des histoires, des anecdotes, euh, si tu crois que c'est ça la spiritualité, alors évidemment, c'est tout à fait normal que conformément à tes croyances, j'apparaisse dans ta réalité, et que tu rejettes instinctivement mon message, mon discours, mes arguments, en prétextant que je raconte n'importe quoi. Tu vas interpréter un événement qui pourtant a lieu. Tu tombes sur des heures jumelles. Ça a lieu. Et ça a lieu de manière régulière. Et ça insiste. Et ça a lieu souvent. Tu te réveilles au milieu de la nuit, tu prends ton portable et bim, encore une. C'est constamment. Tu rentres dans ta voiture, tu allumes le contact, tu es accueilli par une heure jumelle sur le contact, enfin sur le tableau de bord. C'est régulier, c'est pas juste un phénomène, c'est pas un petit phénomène de temps en temps. Ça insiste, il y a une insistance. Comment est-ce que tu pourrais te réveiller de ta simulation, de ta matrice, s'il n'y avait pas justement des bugs de réalité Et comment est-ce que tu pourrais te réveiller de tes certitudes, de te réveiller de ton rêve, de ton illusion Comment est-ce que tu pourrais sortir de l'illusion si... Cette illusion n'était pas régie par tes propres croyances. Comprends à quel point c'est paradoxal. Tu crois que Dieu n'existe pas, tu crois que la spiritualité c'est de la merde, tes croyances sont agissantes dans ta réalité subjective. C'est ce que tu te mets à expérimenter. Et comme c'est ce que tu expérimentes, comme c'est ce que tu crois, c'est ce que tu expérimentes. Et donc, on en revient à cette idée de la preuve. Comment est-ce que je pourrais avoir une preuve que Dieu existe Comment est-ce que je pourrais avoir une preuve que la spiritualité, ce n'est pas de la connerie Quelle preuve serait suffisante Quelle preuve te permettrait de commencer à croire En fait, le problème est mal posé. C'est-à-dire qu'en attendant une preuve pour changer de croyance, on se rend bien compte que tes croyances t'isolent de la réalité, de la vérité. Elle t'isole de la compréhension métaphysique de ta réalité, subjective. Tu attends une preuve, tu vas attendre longtemps. Tes croyances sont agissantes. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'utiliser ce phénomène des heures jumelles. Parce que quelles que soient tes croyances, quelles que soient tes certitudes, quelle que soit la bulle subjective dans laquelle tu te trouves, quel que soit ton niveau de conscience actuel, le phénomène a lieu l'interprétation que tu en fais t'appartient. Mais le phénomène a lieu. Et tu vas dire, eh ben c'est exactement pareil pour toi, Tony. C'est un phénomène qui est statistiquement explicable, qui n'a rien de spirituel, mais tu es en train d'en faire une explication spirituelle dans ta propre réalité subjective. Haha, je t'ai bien eu, j'ai retourné le truc contre toi, tu n'y avais pas pensé, tu es en train de t'illusionner, la spiritualité, ça n'existe pas, tu fais ça pour vendre des bouquins, vendre des formations, tu es un charlatan, tu es un gourou. Bon, je suis assez habitué à ce qu'on me serve cette réponse, et elle me désole. Elle me désole parce que la personne ne, ne, ne réalise pas que j'en ai conscience. Moi, je suis un, un athée euh, sceptique à la base, donc euh, euh, je, je, je, je, le problème s'est posé à l'envers, en fait. C'est que de cartésien sceptique, euh, j'ai commencé à vivre des bugs de réalité euh, tellement énormes qu'il ne m'était plus possible de ne pas d'un coup commencer à pouvoir affirmer certaines, certaines choses sur la, le caractère spi spirituel de notre expérience humaine. Mais le, le principe, dans mon propre cheminement, ça a été de commencer par l'athéisme, de commencer par le scepticisme scientifique. Donc quand aujourd'hui je dis, ah ben oui, en fait, c'est comme si nous portions des lunettes sur les yeux. Quand je suis athée, j'observe ma réalité à travers un filtre de croyance, le filtre de ce que je crois vrai. Je suis athée, Dieu n'existe pas, je l'affirme. Est-ce vrai et bien Pour cela, il faudrait que je sois capable de me rendre compte que j'observe depuis longtemps ma réalité à travers des filtres. Et là où l'heure jumelle est magnifique, c'est ma petite préférence, j'adore les heures jumelles. Parce que même si tu as des, des œillères, des lunettes filtrées sur le regard, avec des croyances et des certitudes, mais très fortes, c'est-à-dire que tu serais prêt à, à te battre, pour montrer que tu as raison, que, euh, que tu es athée. Je vois beaucoup euh, sur Twitter ou autre des gens qui se revendiquent athées, etc. Et je te dirai à quel point c'est un, un énorme paradoxe juste après. Mais elles ont des, des lunettes sur, le, sur les yeux, elles ne se rendent pas compte. Et pourtant, l'athée va vivre des heures jumelles et tomber dessus, avec une répétition et une insistance parfois démesurée. Alors, quelle est la signification des heures jumelles C'est la partie où je vais aller droit au but et tu es en droit de ne pas me croire, tu es en droit de rejeter ce que je vais dire. En fait, la nature véritable de qui tu es, de ce que tu es, c'est d'être Dieu. C'est qu'en fait, l'absolu Dieu, c'est toi-même. C'est ce que tu es au plus profond de toi. C'est ton être, c'est ta présence, c'est ta nature, c'est ce que tu es. Mais, étant donné que le but de cette expérience humaine, c'est de jouer à être un individu humain qui se croit séparé de ce qu'il observe, c'est ce qu'on appelle la dualité, je crois qu'il y a deux, et eh bien, tu, tu, tu crois que tu es un humain. Qui se trouve dans un univers physique matériel c'est une croyance c'est une supposition parce que l'observation justement directe de sa réalité te montrerait sans aucun doute qu'en fait c'était une, une croyance qu'en fait il n'y a pas deux il n'y a pas deux il n'y a pas de dualité il y a juste un et ce un c'est ta propre conscience ton corps se trouve dans ta conscience ce n'est pas ton cerveau qui produit ta conscience. Le paradigme matérialiste est désuet, obsolète, rempli d'imperfections et surtout de failles. Il ne résiste pas à l'observation directe de sa réalité. Qui observe en cet instant mon corps physique Ma conscience. Donc si le corps produit la conscience, comment ça se fait que ce soit la conscience qui puisse observer le corps Il y a un problème. Le sujet qui observe, c'est ma conscience. Le phénomène des heures jumelles est simplement le point de départ, pour certains et certaines, d'un cheminement spirituel, d'un cheminement vers l'éveil. La découverte de qui tu es vraiment, au-delà des formes et des apparences. Réaliser ce que tu es véritablement. Et quand je parle d'être véritablement, je parle bien d'être. Je parle de conscience. Ça, c'est ta nature. Tu pourrais croire que tu es un être humain. Tu pourrais le penser très fort. Et c'est d'ailleurs tout est fait pour que tu y crois très fort. Il y a un corps avec des besoins en plein milieu, tu as des pensées, tu as des émotions très humaines. Mais la réalité euh, métaphysique de cette expérience subjective, c'est qu'il y a en toi l'observateur de ces phénomènes. Le soi, la présence, la conscience, le divin en toi. L'absolu, les termes sont euh, euh, censés pointer vers quelque chose. Et on voit bien qu'au moment où j'en parle, ça pointe à l'intérieur de moi-même. Mais pour toi qui regarde cette vidéo, c'est la même chose. Je ne pointe pas vers moi, je pointe à l'intérieur de toi-même, dans l'espace de ta conscience. C'est au sein de cet espace. Que tout apparaît. Tu es le sujet qui observe. On reparlera de la non-dualité sur cette chaîne plus en détail, mais l'heure jumelle, c'est un rappel du caractère spirituel de ton expérience humaine. C'est tout. C'est un outil d'éveil, un bug, pour te ramener, à la, pour t'amener à la réalisation du caractère spirituel de ton expérience humaine. Tu peux croire qu'elle est matérielle. Tout est fait pour. Alors, euh, c'est bien normal que tu te fasses avoir, que tu te fasses berner ou illusionner. On parle de la maya, l'illusion. C'est un terme qui revient très souvent dans certaines traditions. Ce n'est pas pour rien. Il y a une volonté manifeste pour le divin de se tromper lui-même. Et l'heure jumelle, c'est un outil, un outil qui est laissé là, à disposition, pour provoquer ce retournement de l'attention à l'intérieur et déclencher la réalisation du soi, l'éveil. Qui suis-je vraiment Quelle est ma nature véritable Qui suis-je la plus grande et la plus fondamentale des questions existentielles Pourquoi cette expérience est subjective Pourquoi c'est toi qui vis cette expérience de la réalité Pourquoi ça a lieu à travers toi est-ce qu'il y a une vie après la mort Est-ce qu'il y a une vie avant la mort Est-ce qu'il y a eu une vie avant la naissance L'éveil est censé t'amener à cette réalisation ultime que tu es la vie. Tu n'en es pas séparé. Ton personnage humain est une excroissance utilisée pour les besoins du jeu, de la simulation, du rêve. C'est un personnage fictif, l'ego n'a pas de consistance, c'est une croyance, croyance solide. Hein Mais euh, la méditation, la contemplation, certaines traditions avec des exercices de l'ascétisme peuvent mener à cette réalisation de « Ah ben, je ne suis personne, <rire> ce que je suis c'est la totalité. Je ne suis pas quelqu'un dans le monde, dans l'univers, je suis l'univers qui prend conscience de lui-même. » et dans lequel, au sein de cette conscience, apparaissent un corps, des pensées, des émotions, des sensations physiques, l'intellect, la réflexion logique, la caméra que j'utilise, des objets matériels, et d'autres humains. Mais si je m'en tiens à mon expérience subjective, dans l'instant présent, je ne perçois pas la conscience de mes contemporains. Je n'ai pas accès... Je ne sais pas, en fait, s'ils sont vraiment conscients. Ils ont l'air, hein Ils ont l'air d'être très conscients, les gens à qui je m'adresse. Ils, me... Ils me répondent. Euh... Euh... Ça a du sens, nos échanges. Euh... Ils rebondissent à ce que je dis. Euh... Mais est-ce qu'ils sont conscients bah, Si je m'en tiens à mon expérience personnelle et subjective de la réalité, je ne perçois que ma propre conscience. Il n'y a qu'une conscience, la mienne. Dans ton expérience subjective de la réalité, il n'y a que ta propre conscience. Et l'heure jumelle peut te mener à explorer cette conscience, explorer les possibilités offertes par cette conscience, offertes par ta réalité. Si tu crois que ta réalité est neutre, lisse, objective, cartésienne, s'il n'y a rien de magique, rien d'extraordinaire, c'est ce que tu vas observer. Parce que tes croyances sont agissantes. Ce que tu crois, c'est ce qui devient. Et tu vas me dire, oh Tony, c'est de la connerie ce que tu racontes. Regarde, je crois que je vais gagner un million de dollars et ça n'existe pas. Donc, les croyances qui deviennent vraies, c'est du pipeau. C'est quand ça t'arrange. Bon, Déjà, je dirais, est-ce que tu crois vraiment que tu vas gagner ce million de dollars Et puis, j'ajouterais, qui croit Qui a besoin de ce million de dollars est-ce que ce ne serait pas ton ego Est-ce que ce n'est pas une volonté de ton ego d'obtenir de l'argent pour te sécuriser, te sentir en sécurité dans cette expérience matérielle, dans ce jeu Qui a vraiment besoin de ce million de dollars Si tu avais vraiment besoin d'un million de dollars, il y a des chances qu'il se manifeste. Mais quand je dis besoin, je dis si ça servait les besoins de l'univers, alors ça apparaîtrait. Mais si ça n'est pour servir que ton ego, que toi même euh, bah ouais il ya des chances que tu réclames tu vas réclamer longtemps hein. ouais euh, ça n'a pas de sens la réalité il y a un caractère spirituel à découvrir à réaliser il n'est pas question de croire il est question d'apprendre à déconstruire ses croyances déconstruire ses certitudes en tout cas, quand on est comme moi, donc c'est pour ça que je m'adresse en priorité aux gens qui ont un parcours proche du mien, quand on vient de l'athéisme, quand on vient, euh, qu'on a une vision de la réalité qui est euh, déconnectée de toute forme de spiritualité, je n'ai pas grandi dans un univers très religieux, légèrement, je suis baptisé, bon, je n'ai pas fait de catéchisme, je n'ai pas reçu d'enseignement particulier, et euh, bah franchement, tant mieux, parce que, mon chemin est, me va comme il est. Il y a eu une découverte à partir d'un rien. <rire> il y a eu... Euh, ah ben bah, tiens, ben bah, mince. Je croyais... Enfin, rien. J'étais athée. J'avais euh, nourri cette certitude que euh, la spiritualité, c'était de la connerie. Parce que je croyais que la spiritualité, c'était que les religions. Je n'avais pas les connaissances. Je n'avais pas fait d'expérience directe aussi. Et ça, c'est un point qui est important. C'est-à-dire qu'au-delà des heures jumelles, je t'invite à Ouvrir davantage ton esprit à la possibilité qu'il y ait quelque chose qui veuille se montrer dans ton expérience de la réalité. Être ouvert, c'est vraiment la qualité indispensable pour ce chemin. Ouvert aux possibilités. Ne pas projeter tes certitudes. Je m'en fiche que tu ne me crois pas, que tu penses que c'est vraiment dans le but de manipuler ou de tromper... Ou... On n'a pas tous ce même élan euh, pour la vérité, pour découvrir ce qui est vrai. Je ne suis pas en train de dire je, « je suis Dieu lui-même en train de te raconter euh, la vérité ». Non, non, non, je suis un être humain, limité, <rire> qui a découvert accidentellement un espace en lui qui semblait être euh, effectivement spirituel. Spirituel, c'est quoi C'est l'esprit donc l'esprit, ça n'a pas de forme un esprit. Et bien, il s'avère que si je tourne mon attention à l'intérieur de moi-même, je me rends compte que ce qui perçoit les formes du monde matériel n'a pas de forme. Donc effectivement, esprit, c'est un esprit qui perçoit. C'est une présence qui n'a pas de forme. Et on pourrait aller plus loin, mais... Euh je t'inviterai à regarder les vidéos de La Sagesse Pérenne sur YouTube. Un très grand enseignant de la non-dualité que j'apprécie très particulièrement, qui s'appelle Eric Tolon, qui est un vulgarisateur hors pair de ces sujets. Et je n'en suis qu'un... Je ne vais pas dire une pas l'imitation, mais je t'invite à te tourner vers cet enseignant de la non-dualité qui a une maîtrise de toutes les traditions et qui, je l'espère saura étancher ta soif de spiritualité, ta, ta soif de compréhension si jamais euh, tu en étais là à, à, à ce moment donné, de ton parcours. Euh, en tout cas, dans mon propre cheminement, l'heure jumelle, euh, ça a été un événement, à un instant T, et ça continue de se manifester dans mon expérience de la réalité de manière très, très insistante. C'est un rappel, c'est spirituel, c'est ramener à l'instant présent ramener à l'instant présent. Et dans l'instant présent, la conscience qui perçoit en moi, si je suis connecté à elle, si je suis aligné à elle, alors je peux agir de manière juste, de manière éclairée, intelligente, supérieure. Parce que je vais incarner cette réalisation dans les petits gestes du quotidien. Je vais incarner ma spiritualité. Je vais incarner dans la matière parce que je ne nie pas qu'il y ait de la matière, je ne nie pas que j'ai eu à recharger mon téléphone, que j'utilise un, un cercle de lumière qui soit branché à l'électricité, etc. Je ne nie pas le caractère matériel de mon expérience humaine. Mais j'affirme qu'il y a un caractère spirituel, que le matériel se trouve englobé, perçu par du spirituel, par de l'esprit, par la conscience, ta propre conscience. L'heure jumelle, c'est simplement un bug dans ton expérience de la réalité pour t'amener à réaliser ce retournement de l'attention. Et regarder, retourner l'attention et dire qui observe « Qui observe Qui suis-je Quelle est ma nature ?»« Qui est en train d'observer ce petit humain que je suis, que je crois être ?» Voilà, ça me semble pas mal. Je pense avoir fait le, le point... Euh, il faut des bugs pour se réveiller. Celui-là est très puissant. Ce n'est pas le seul. Il y a les synchronicités, les coïncidences. Ces choses qui sont souvent associées au New Age d'ailleurs. Mais que veux-tu Cette transcendance, on la retrouve dans le New Age, on le retrouve dans le bouddhisme, on le retrouve dans l'hindouisme, on le retrouve dans le soufisme, on le retrouve dans le, le, le christianisme, en tout cas dans le mysticisme. Il euh, y a des chrétiens qui ont fait des réalisations de l'absolu, euh, des éveils. Jésus était euh, éveillé, réalisé. Il y avait eu une réalisation subjective. Et donc, du coup, euh, tout ce qu'il partageait, c'était à partir de cette réalisation. Bouddha, c'est pareil. C'est une réalisation subjective. Qu'est-ce qui s'est produit pour que d'un coup, ces mecs se mettent à parler de spiritualité, à, à enseigner euh, et avoir une certaine légitimité à le faire Et pourquoi est-ce qu'il y a, entre leurs enseignements, des corrélations L'un a copié l'autre Pourquoi est-ce qu'on retrouve encore aujourd'hui des contemporains qui se mettent à d'un coup affirmer, alors que ben, j'étais athée, machin Ah ouais, la spiritualité, c'est pas une connerie. C'est pas une connerie, c'est un sujet sérieux. C'est un sujet sérieux qui est, malheureusement, aujourd'hui, euh, voilà... Associé aux religions, systématiquement, ou au New Age, sorte de mouvement bric-à-brac, euh, la, la quincaillerie de la spiritualité. On met du Jésus, on met du Bouddha, on met de la loi de l'attraction, euh, on met des airs du Verseau, des enfants cristaux, et, et je ne sais quelle connerie euh, ésotérique et conspirationniste, et puis voilà, on obtient un truc euh, dégueulasse à l'arrivée. Non, non, non, il y, y a des gens qui sont euh, suffisamment euh, appelés euh, à découvrir. Euh, vraiment le, le caractère métaphysique de l'expérience humaine, à vraiment chercher la vérité de comment ça marche. Quelles sont les réponses à ces questions existentielles Est-ce que je peux y répondre Par la science Par euh, les religions Certains sont en chemin depuis très longtemps. La méditation Pourquoi la méditation permettrait d'avoir des réalisations ben Parce que c'est un moment d'arrêt, d'observation de calme, j'observe, j'observe ce qui est. Il y a des pensées qui apparaissent. Il y a un corps qui est là. Je l'observe, il est là. Il y a des émotions, des sensations physiques. Mais tout ça est temporaire, tout ça est relatif. Je m'en rends bien compte. Mon corps n'est mon corps pas le même que celui au moment où j'ai commencé à tourner la vidéo. Il y a des cellules qui ont été dégradées. Bon, il y a des cheveux qui ont poussé. Des poils qui ont poussé depuis le début de la vidéo, même si c'est infinitésimal, même si c'est euh, euh, minime. Il y a eu une mutation, il y a eu un changement, parce que c'est relatif. La présence à partir de laquelle je perçois, elle est inchangée. L'heure jumelle, c'est pour t'amener à cette réalisation. C'est un chemin d'éveil mais pas l'éveil au sens où je commence à croire aux reptiliens, je commence à croire qu'il y a un complot international, euh, quelque chose de très naturel, très sain. Je suis au-delà de ce que je perçois. Je suis le sujet qui perçoit. Je suis. Il y a être, il y a présence, il y a conscience. C'est ma nature, c'est moi. L'humain, je le perçois. L'ego, je le perçois. Le corps, je le perçois. Je ne peux pas être ce que je perçois. Je suis ce qui perçoit. Oui, mais Tony, Descartes nous dit « je pense donc je suis ». Connerie énorme. « Je pense donc je suis ». Donc le phénomène de la pensée, de l'intellect, serait la preuve de mon existence. Non. Ce qui me prouve que j'existe, c'est parce que j'existe à la base et que je suis conscient d'exister. Je suis, donc je pense. Avant de pouvoir observer la moindre pensée, il faut qu'il y ait un observateur qui puisse faire état de l'apparition et de la disparition de cette pensée. Donc Descartes, coup de coude, <rire> coup de coude dans la, dans la bouche, non, avec tout le respect qu'on peut avoir pour les, les penseurs, les philosophes et les personnes qui se sont penchées sur ces sujets avec sérieux, les doctorants contemporains, les scientifiques et les personnes qui sont très certainement très avancées dans de nombreux sujets, les biologistes bah, il est possible d'avoir une réponse très concrète à ces grands questionnements métaphysiques sur le caractère ou non spirituel de cette expérience humaine il suffit d'observer ce qui est pas Croire, ne pas adhérer à des idées farfelues, ne pas adhérer à des cultes. Euh, j'ai pas de secte, j'ai pas de mouvement, d'association farfelue, bizarre, où j'essaierai de vendre des concepts. Observez simplement ce qui est. Trouvez un seul objet qui ne se trouve pas dans votre conscience. N'importe quel objet. Le soleil, il est dans votre conscience. Tony, euh, ce que tu dis, euh, c'est de la merde parce qu'il y a une réalité objective. La preuve, euh, moi aussi, j'observe le soleil. Donc il y a une réalité objective. Il y a une réalité où il existe le soleil. Non Il existe une réalité subjective pour moi, dans laquelle le soleil apparaît, et tu as ta réalité subjective à toi, dont tu témoignes, dont tu me fais part, et dans laquelle tu perçois toi aussi le soleil. Aucun objet ne se trouve en dehors de ta conscience. Aucun objet. Aucun objet. Rien ne se trouve en dehors de ta conscience. Tout est baigné par ta conscience. Qu'est-ce qui est nécessaire pour que tu puisses penser, observer Quelle est le, la fondation le, le, le, le, Quelle est la, la chose nécessaire que tu existes Et c'est ta seule certitude. C'est la seule chose vers laquelle tu peux affirmer quoi que ce soit. Parce que tu peux en être un stade où, non, que Dieu existe ou Dieu n'existe pas, je ne veux pas m'avancer là-dedans, j'en sais rien, ça, je suis curieux, mais je... Oui, mais tu existes. On est d'accord là-dessus. Tu existes. Il y a en toi quelque chose qui t'amène cette évidence. C'est ultime, c'est absolu, c'est une certitude. Tu existes. Qu'est-ce qui me permettrait de te prouver que j'existe et que j'ai conscience d'exister Rien je ne peux pas te prouver que j'existe. Si toi-même, tu n'existes pas. Tu as besoin d'exister pour accepter que j'existe. Être, exister est nécessaire. Et quand tu dis, quand un athée, donc pour finir cette boucle que j'ouvrais tout à l'heure, et on va terminer là-dessus, quand un athée dit « Dieu n'existe pas », c'est un ultime paradoxe. Et je trouve ça remarquable parce que c'est une expression singulière et individuelle de Dieu qui se manifeste dans le temps et dans l'espace à un instant, à un moment donné, qui affirme qu'il n'existe pas. L'athée La, qui dit « Dieu n'existe pas », c'est comme si Dieu disait « Je n'existe pas ». Ça n'a aucun sens. Sauf que l'athée est tellement persuadé, il est identifié à ses croyances, il est tellement convaincu d'être quelqu'un dans l'univers, il n'a pas réalisé qu'il n'était absolument jamais séparé de l'univers, jamais séparé de la nature, on pourrait dire. Il n'y a pas de séparation entre ce que je suis et ce que je perçois. Et c'est simple à réaliser, il suffit d'observer. J'observe un radiateur chez moi, où est-ce qu'il apparaît Dans ma conscience. J'existe, il y a en moi cette existence. Le radiateur est une forme particulière de ma propre conscience. Je vois bien que euh, le, le, le, le point de convergence, le point, le point de similitude entre ma main et le radiateur qui se trouve là, ou cette caméra, c'est que tout apparaît... Dans la même conscience. La mienne. Et c'est la même chose pour toi. Pourquoi les heures jumelles Le début du chemin. Le début du chemin vers l'éveil. Vers la réalisation de qui tu es. Cette expérience est spirituelle. Que tu le veuilles ou non. C'est pas un choix. C'est pas, pas moi qui ai choisi. <rire> c'est pas moi qui ai choisi et je ne te demande pas de me croire sur parole. La réalité subjective... Tes croyances influencent ce que tu perçois. Méfie-toi de tes certitudes. Et l'esprit ouvert. Ça a lieu. C'est un fait. Sois attentif à ce qui est, plutôt qu'à ce que tu crois. Que ce que tu crois avec certitude. Sois attentif à ce qui a lieu, ce qui est ici et maintenant. Quand je dis la réalité est subjective, ça sort pas de mon chapeau mais je ne peux pas te prouver à toi-même que j'existe. Et tu... Si je n'accepte pas que j'existe en premier, tu auras beau me raconter ce que tu veux, ça n'a pas de valeur. Il faut d'abord que, ah oui, j'existe, et ensuite, je peux t'entendre, je peux te recevoir dans ma réalité. Exister, être, conscience, sont Fondamentalement indispensable. C'est la base. Il ne peut rien avoir s'il n'y a pas une conscience qui perçoit. Être, capital. <rire> Et donc, le fait de tomber sur des heures jumelles, c'est juste de pousser à, à creuser cette, cette partie-là. Peut-être un peu compliqué. Tu t'attendais peut-être à un truc, genre, ben bah oui, c'est que quelqu'un pense à moi. C'est que mes anges ou mes guides euh, veillent sur moi. Ça, c'est une, une réponse alternative, intermédiaire, je dirais. À un moment, allons plus loin. La réalité euh, te manifeste quelque chose dans l'instant présent. Il n'y a que ta réalité et toi. N'allons pas commencer à croire à des êtres. Non, reste avec le seul être qui soit et, et vers lequel tu puisses te tourner. Toi-même, le tien. Commence pas à croire à des à des images, à des, à des créatures surnaturelles, imaginaires, fantasmagoriques, supérieures. Il n'y a qu'un seul être et c'est toi. J'ai eu beaucoup de plaisir à te tourner cette vidéo. Je suis auteur de développement personnel. Tu peux retrouver mes livres sur Amazon ou en librairie, notamment « Deviens la meilleure version de toi-même » qui est celui qui est publié en librairie. Les autres se trouvent sur, sur Amazon, sur Ebooks, sur uh, Kobo de la FNAC aussi, pour certains qui ont des liseuses. Je te mets tous les liens dans la description de cette vidéo. Je te mets également un lien vers une formation en ligne que j'ai sortie, qui dure 21 jours. Et euh, qui... Euh, la finalité, elle n'est pas pour tout le monde. La finalité, c'est euh, d'apprendre à vivre dans l'instant présent, d'apprendre à reconditionner son mental pour avoir un mental positif. D'apprendre à utiliser la loi de l'attraction, mais pas d'une manière égotique. Pas juste pour attirer du pognon, ou attirer des nanas, ou avoir plus de sexe. Avoir une manière plus consciente d'utiliser la loi de l'attraction. Parce que bah, quand on ne le fait pas de manière consciente, euh, ça ne marche pas, en fait, tout simplement. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, tu n'as pas de résultat, si jamais tu as déjà connaissance de ce phénomène de la loi de l'attraction. Euh, et un, modu un module mystère pour justement apprendre à jouer avec sa réalité euh une fois qu'on a pris conscience de, du caractère euh, spirituel, de son expérience. C'est un chemin. Je ne te demande vraiment pas de me croire sur parole, mais voilà, c'est un programme qui est en ligne. Le lien est dans la description. Pas pour tout le monde, donc lis bien le descriptif. Ne t'inscris pas, ce ne, n'est enfin, ne pas, pas un abonnement, mais n'achète pas cette formation euh, sans avoir bien lu euh, la présentation. Mon but, c'est vraiment d'accompagner euh, euh, les personnes qui sont sur ce chemin. Voilà. Abonne-toi Like cette vidéo et active la, les notifications. Je te retrouve très bientôt pour la prochaine. Salut